C'est Winman, content de vous voir. Grosse vidéo aujourd'hui. C'est euh, ma, ma vidéo la plus difficile. Euh, ma vidéo la plus difficile à faire. Euh, aujourd'hui, euh, j'ai pris trois feuilles de notes. Euh, ici, on va devenir des pros des Spider-Mites. Je n'ai plus de spider mite Donc écoutez, Winman. Winman, c'est la référence. SQDC. Winman, c'est la référence pour les Spider-Mites. Écoutez, euh, j'ai beaucoup de choses à vous dire. J'espère que je vais être fluide. Euh, quand je vais vous parler, comme je vous dis, j'ai trois trois pages à, à vous parler. C'est très intéressant. C'est très, très, très intéressant. Euh, un peu plus tard, on va aller voir l'évolution de la Grow avec ma lumière de Vipar Spectra, le modèle XS2000 qui va très bien, qui va très bien euh, pour ceux qui sont abonnés sur mon Instagram. Vous avez une longueur d'avance. Vous avez vu mes stories, donc vous voyez un peu là ce qui se passe avec cette Grow donc euh, j'ai recommencé cette vidéo quelques fois et puis j'étais très très avancé dans la vidéo comme vous pouvez voir je parle tranquillement en ce moment pour euh, pas trop... Euh, pas trop... Euh, me fourvoyer, me tromper dans mes mots donc je vais essayer de pas trop lire mes feuilles essayer d'être fluide les spider mite je connais ça j'avais plus de 25 000 spider mites. Si on commence à calculer là, chaque branche, chaque tige, si on commence à faire une petite formule mathématique, j'avais beaucoup plus que 10 000 spider mites. OK, j'en avais au moins 50 000, j'en avais plus que 10 000. J'ai jeté mes plantes, j'ai eu beaucoup de conseils, beaucoup de conseils, euh, j'ai gardé ma terre. Donc, j'ai fait ma solution, comme on l'a vu dans ma dernière vidéo, avec du peroxyde, de l'alcool, à 70% du savon naturel. J'ai aspergé mes plantes à quelques occasions. Et euh, je vais le refaire avant la floraison. Donc, je vais, en va, je vais vous en parler un peu plus tard là, de ça. Donc, les spider mites, ce n'est pas des insectes. Ce sont euh, associés à un type d'araignée. Euh, moi, je croyais que les araignées étaient des insectes. Donc, ça, je suis un peu mélangé là-dessus. Donc, les spider mites, c'est un type d'araignée qui fait beaucoup, beaucoup de dommages à vos plantes, euh, beaucoup plus que les trips. Euh, les trips, on peut voir des petites coches sur euh, vos feuilles. Ben Les spider mites, c'est même style, en plus de coches. Euh, quand on voit les feuilles là, qui sont abîmées, des petits points blancs, des lignes blanches, euh, vous avez un problème de trips ou un problème de spider mites là, en général. Donc, euh, les spider mites euh, ils ont euh, cinq stades. Euh, à l'occasion, vous allez pouvoir lire qu'ils ont 4 stades de croissance. Euh, ils ont 2 euh, stades de nymphes. Donc, euh, ils ont l'œuf, larve, deux stades de nymphes. Donc, ça peut porter à confusion, là. Est-ce qu'il y a 4 ou 5 stades? Stade? Stage? Stade? Évolution? Peu importe. Il y a cinq étapes à l'évolution d'une spider mite. œufs, larves, deux étapes de nymphes et adultes. Les femelles pondent des œufs en dessous des feuilles. Ils peuvent pondre plus de 100 œufs au cours de leur vie. Euh, les mâles, ce sont des œufs qui n'ont pas été fécondés euh, et donc les femelles, eux, euh, ce sont des œufs qui ont été fécondés. Les femelles n'ont pas besoin euh, d'un mâle pour faire des œufs, donc la femelle elle peut produire des œufs aussitôt qu'elle est adulte. Ça prend quelques jours, Là, aussitôt qu'elle est, est adulte, ça prend quelques jours, puis là elle commence à pondre des œufs. Donc si les œufs sont fécondés, ils vont devenir euh, des petites spider mites femelles qui vont reproduire eux-mêmes des œufs. Donc c'est vraiment incroyable. Imaginez là, une spider mite qui fait 100 œufs. Il y en a 50 là-dedans -dedans, là qui c'est des femelles qui vont refaire 50 femelles, qui vont refaire 50 femelles, 50 x 50 x 50 x 50. C'est malade. Dans les conditions idéales, euh, les conditions idéales pour les Spider-Mites, j'ai mal compris pour la température. Là. Euh, je pense que la température, ça peut varier beaucoup là, pour les Spider-Mites. Donc les Spider-Mites sont, sont très à l'aise euh, dans un, un grand jeu de température. Euh, par contre, euh, ce, qui, ce qui est vraiment précis, euh, c'est l'humidité. Euh, les spider mites aiment ça quand c'est sec. Euh, un environnement à 20% d'humidité, euh, si on parle, mettons, j'imagine Las Vegas, tout ça, dans des dans, dans régions un peu plus désertiques, euh, les spider mites, c'est vraiment idéal pour eux. Euh, moi, j'ai eu une accumulation de spider mites et j'arrêtais pas de tenir mon humidité à 40. Donc 20%, je peux pas m'imaginer que c'est euh, encore mieux que 40%, parce qu'à 40%, j'avais perdu le contrôle. J'avais perdu le contrôle, donc je peux pas imaginer que si les conditions avaient été encore plus idéales pour les spider man à quel point ça aurait été l'enfer. Donc, euh, l'humidité, il faut tenir ça là, très haut, euh, 50, euh, en, taux, en, en, en croissance, moi j ai, j ai, je suis capable de le tenir à 80. C'est sûr là, que quand on va tourner ça en floraison, c'est autre chose. Donc, euh, taux d'humidité, essayez de tenir ça à 50-55, tout dépendant là, du moment de votre croissance. Si vous pouvez là, euh, avoir un taux d'humidité plus élevé, allez-y pour les spider mites, pour éviter les spider mites. Mais même à 80% d'humidité, les spider mites, ils peuvent féconder des œufs, ils peuvent vivre aussi. C'est juste que, à place de féconder 19 œufs par jour, le chiffre 19 va être entendu deux fois ici, dans cette vidéo, ils peuvent pondre jusqu'à 19 œufs par jour et un œuf peut prendre jusqu'à 19 jours avant d'éclore, okay? 19 œufs par jour dans les conditions idéales et ça peut prendre jusqu'à 19 jours avant d'éclore, donc ça fait déjà deux semaines qu'on s'est pas vu, euh, il y a deux semaines j'avais aspergé mes plans de mon produit magique, ma solution là, magique pour tuer les spider mites, donc deux semaines, c'est pas trois. Hein? 19 jours c'est presque 21 jours, 21 jours c'est 3 semaines Donc quand j'ai arrosé ma terre de ma solution Peut-être, peut-être qu'il y aurait peut-être un petit coin de terre que j'ai pas aspergé comme il faut Et qu'il y a un œuf qui pourrait peut-être éclair 19 jours plus tard Donc aujourd'hui ça fait 15 jours qu'on n'a pas aspergé euh, Non c'est pas vrai, ça fait 8 jours, 8 jours que j'ai pas aspergé parce que euh, j'ai aspergé une fois et j'ai aspergé sept jours plus tard. Donc, euh, avant de tourner sans floraison, je vais réappliquer la solution pour tuer les œufs, les adultes, les larves, les nymphes. Donc, euh, exactement, exactement. <coughs> la croissance est fortement dépendante de l'environnement. Donc, si l'environnement est favorable, 19 œufs par jour. Si l'environnement n'est pas favorable, je ne pas me tromper, mais c'est euh, minimum minimum de 7 œufs par jour. Alright? Donc, on, on en prend et on en laisse ici chez Winman, mais c'est vraiment des, de très bons chiffres que je vous donne. Euh, c'est vraiment là très bien ce que je vous dis pour les Spider-Mites, OK? Euh, je sais que vous entendez des affaires de l'huile de Nîmes, tout ça. Jetez votre terre. Euh, jetez votre tente. Écoutez. Weedman, c'est la référence pour les spider mites L'huile de Nîmes, je peux peut-être croire que ça pourrait fonctionner, euh, mais si vous allez chez Walmart, acheter la solution, l'huile de Nîmes, vérifiez à l'arrière de la bouteille le pourcentage de l'huile de Nîmes. 1% d'huile de Nîmes dans votre bouteille chez Walmart. Je connais pas ça, l'huile de Nîmes, mais 1% d'huile de Nîmes... Je ne sais pas, il me semble, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je vais peut-être chercher plus sur l'huile de Nîmes, euh, peut-être avoir un produit avec plus de concentré de l'huile de Nîmes. Euh, faites attention avec l'huile de Nîmes, ok? Parce que là, les spider qui peuvent s'habituer peut-être à ça, là, de génération en génération. Euh, écoutez, la formule de Winman, la solution de Winman avec le peroxyde euh, L'alcool, 70%, c'est vraiment efficace. Le peroxyde fait exploser à l'intérieur les, les, les organes, les Spider-Mite. Euh, le savon coupe la Spider-Mite. Le peroxyde rentre dans Spider-Mite, puis il fait exploser le Spider-Mite. Tu peux pas vraiment t'habituer à ça, là, tu sais. Tu peux pas t'habituer, là, tu sais. Tu peux pas dire « Hey, mes enfants, là, ils vont s'habituer à ton peroxyde. Pas vraiment, là, pas vraiment. Donc, faites attention euh, aux conseils que vous avez, là, euh, euh, sur euh, les Spider-Mites. Donc, euh, si on a des euh, bonnes conditions pour les Spider-Mites, ils vont produire, produire. Les euh, conditions un peu moins bonnes, ils vont produire pareil, mais un peu en, plus, en moins grande quantité. Donc, ça va très bien. Je suis vraiment content, là, 10 minutes. Euh, j'ai presque terminé la première page il me reste encore deux autres pages à vous parler merci à tous les commentaires positifs commentaires négatifs on peut toujours en prendre euh, merci pour les pouces merci de regarder les vidéos winman oui, donc on en a parlé tantôt la femelle là, peut pondre jusqu'à jusqu'à plusieurs centaines d'œufs. on peut trouver sur certains sites internet qui disent une centaine d'œufs. d'autres sites plusieurs centaines, donc écoutez, faites le calcul, euh, si une spider mite peut faire une centaine d'eux en, en quatre semaines, ça peut déraper, ok, ça peut déraper. Ok, donc, euh, la durée de vie, la durée de vie d'une spider mite entre deux et quatre semaines, donc euh, la durée de vie d'une spider mite entre deux et quatre semaines, parfait, parfait, parfait, donc... Euh, dans les conditions optimales, une larve va euh, émerger de l'œuf. Donc la larve va naître de l'œuf euh, plusieurs jours après la ponte. Donc la spider mite va faire un œuf. Ça prend quand même quelques jours avant que la larve émerge de l'œuf. Dès le stade de la larve, elle fait du dommage à vos plantes un peu. Un peu. Elle va se nourrir, mais peu. OK? Je comprends, là. C'est un petit bébé. alright right? Donc, euh, la larve va quand même euh, sucer le jus de vos feuilles. Donc, c'est ça. Elle, elle perce les feuilles et puis elle aspire le contenu. Euh, et puis, les petites lignes qu'on voit sur les feuilles, c'est vraiment qu c'est qu'on ce qu'on appelle là, des cellules mortes. Et puis... Euh, ça fait un peu là, un peu des pointillés sur les feuilles. C'est un peu le dommage, le, le visuel que ça fait sur les feuilles. Des petits pointillés. Donc, euh, pardon. Des petits pointillés, on pense, je pense que c'était blanc. Mais en faisant mes recherches, c'est considéré plus jaune. jaunâtre Donc, euh, exactement. Donc, la larve, elle va se nourrir un peu. Et puis, euh, ça dure une courte période de temps, l'alimentation. Et puis, elle va tout de suite ensuite aller faire une autre phase de repos sous la feuille pour passer de la larve à son prochain stade, qui est la nymphe. Si vous voulez des pros, c'est la proto-nymphe. Et un peu plus tard, ça va devenir la deux-tô-nymphe. proto nymphe deux nymphe cinq jours. OK? Euh, la transformation de la larve en protonymphe, protonymphe en deux tonymphe, en deux stades de nymphe, ça dure cinq jours. Donc à partir de ce moment-là, ils peuvent commencer à faire des petites toiles, euh, et puis on a euh, deux packs supplémentaires. Les spider mites à l'intérieur, ils sont blanches, et les spider mites à l'extérieur, ils sont rouges. Donc souvent on me dit les spider mites rouges, je ne comprenais pas. Euh, je pensais peut-être que c'était un autre euh, style de spider mite. Mais les spider mites rouges, orangés, ce sont des spider mites qui sont sur des plantes de cannabis à l'extérieur. Euh, à l'intérieur, ce sont des spider mites blanches. Et puis moi, je comprenais pas parce que mes spider mites, ils sont blanches avec des taches noires euh, qui, qui sont presque plus noires que, que, que blanches. Donc, je comprenais pas. Euh, mais j'ai compris que les taches foncées, s'accumulent à mesure qu'ils ont des déchets corporels. Donc, euh, j'ai mal lu ma phrase, euh, les taches foncées s'accumulent à, à mesure qu'ils ont des déchets corporels. Donc, c'est vraiment ça. Les spider mites à l'intérieur, blanches qui deviennent un peu noires à cause des déchets corporels, et à l'extérieur, rouge, orangé. Ici, si, ils hibernent, hivernent, hein, comme l'ours, mais les spider-mites à l'extérieur peuvent devenir même un peu bruns. Donc, ça, c'est très, très, très intéressant. Les spider-mites à l'intérieur ne sont pas rouges. Donc, je comprenais vraiment pas quand les gens me parlaient toujours de spider mites rouge, rouge, rouge. J'en avais pas de ça. Par contre, non, il n'y a pas de par contre. <rire> très drôle. Euh, la femelle est plus grosse que le mâle. La femelle est plus grosse que le mâle. Et quand on, on zoome euh, avec mon cellulaire jusqu'à 6 fois, <coughs> on peut voir les 12 paires de soies dorsales qui apparaissent comme minuscules poils raides utilisées comme organes sensoriels. Donc c'est vraiment épeurant quand tu regardes une un spider mite de très près euh, C'est fou, man. C'est fou, man. Ok. Mais je te l'ai dit, tu n'auras pas besoin d'acheter ta terre. Ok. Tu n'auras pas besoin d'acheter ta terre. Et puis, euh, utilise ma solution. Euh, Vas-y à fond, mon chum. Ok. Vas-y à fond. Par-dessus, en dessous des feuilles, sur la terre, un petit peu. On veut pas là, que la plante boive de l'alcool à 70%. Donc, on asperge la terre pour tuer les œufs. Moi, écoutez, on m'avait suggéré d'attendre sept jours pour euh, réappliquer la solution. Euh, J'ai réappliqué la solution 12 heures plus tard. Et un autre deux heures plus tard. Vous allez me dire, Winman, pourquoi? Pourquoi avoir tant aspergé tes plantes? <rire> ben écoutez, c'est parce que je voulais utiliser le restant de ma solution. Euh, la solution, on peut pas garder ça, sept jours. Euh, le mélange de peroxyde, d'alcool et savon fait en sorte là, que ça peut pas avoir des changements chimiques dans ça, et puis c'est recommandé d'utiliser la solution et de s'en débarrasser après. Donc, euh, je ne voulais pas chuter ça aux poubelles, donc euh, j'avais vu que mes plantes avaient très bien réagi après 12 heures, donc j'ai réappliqué la solution 12 heures après, et puis euh, deux heures après, j'ai vidé ma bouteille, et puis mes plantes sont en pleine forme. Donc, euh, dès qu'ils deviennent adultes, euh, <coughs> Ils vont euh, pondre des oeufs, ils peuvent pondre des oeufs, mais seulement quelques jours plus tard. Donc, euh, quand que la de maître devient adulte, ça prend quelques jours, et puis là, ils commencent à pondre des oeufs. On l'a dit tantôt, euh, une centaine d'oeufs, au cours de leur vie, 19 œufs par jour. Et euh, pas besoin de s'accoupler pour faire des oeufs, si les oeufs sont... Non fécondés, ça devient des mâles. Et puis les mâles, euh, même s'ils ne pondent pas d'œufs, ils, ils font du dommage à vos plantes, hein? ils font du dommage à vos feuilles. Les mâles ne pondent pas d'œufs, mais ils sucent le jus de vos feuilles. Hein? Au départ, là, moi j'avais peur des femelles, des femelles, mais les mâles font du dommage aussi. Donc on le dit tantôt, euh, les, œufs, les œufs à adultes, le stade là, de œuf à adultes, c'est de 5 à 20 jours. Donc, le, sa vie... Non, non, non, de 5 à 20 jours, c'est ça. Après 20 jours, ils sont adultes, et puis ils peuvent, ils peuvent vivre de 2 à 4 semaines. OK? Ils peuvent vivre de 2 à 4 semaines. Œufs à adultes, 5 à 20 jours. 5 à 20 jours, c'est pas mort. Ils vont pas mourir après 20 jours. Ils deviennent adultes après 20 jours. On l'a dit, ils vont mourir entre deux et quatre semaines. OK? 19 œufs par jour, condition idéale. Les conditions sont pas idéales? Ils vont quand même être là. 7 œufs par jour. Donc, euh, on achève, on achève. Donc, euh, lorsqu'ils commencent à coloniser une plante, encore hein, ils commencent à faire plein d'œufs dans la plante, à vivre dans la plante. Mais ils commencent à chercher d'autres plantes. Et puis, euh, ils voyagent sur les vêtements, les souliers. Et je rajouterais même sur les chats, les animaux. Donc, est-ce qu'on peut éviter les spider mites? Je pense que non. Je pense que non. Euh, non seulement ils peuvent rentrer sur le linge si on va dans un magasin de plantes. Si on va chez nos amis, peut-être qu'ils ont des spider mites, ça va sur le linge. Uh, si on arrive chez soi, chez nous, et puis qu'on enlève le linge, est-ce qu'on peut éviter le spider mite? J'imagine que oui. Uh, si on enlève nos souliers uh, et qu'on ne les amène pas dans la grow room, est-ce qu'on peut éviter le spider mite? J'imagine que oui. J'entends les rogers de ce monde me dire qu'ils n'ont jamais eu de spider mite. Je vous entends, Roger, je vous entends. On connaît Roger qui fait pousser ses 50 plants de M39. Le meilleur phénotype de M39. Roger, Roger, on n'en veut pas de M39, Roger. Donc, Roger qui a jamais eu de Spider-Man de sa vie. Donc, euh, là pourquoi je parle de Roger? J'ai tenté de perdre le fil de l'idée. Euh, on va enchaîner, on va aller voir la grow de mes quatre plantes. Euh, toujours cool de savoir que Mr. Canagro Grow transplante ses autoflowers comme Winman. Euh, les plantes vont super bien. Euh, je suis en train de faire pousser trois euh, petites plantes, trois, Mendocino euh, Mendochino Purps croisés en Animal Cookie. Et bien ces trois petites plantes-là, euh, la terre a pas été traitée. Donc, j'ai peur qu'il y ait des spider mites. J'ai enlevé le couvercle, j'ai enlevé le dôme. Ah, de mes trois Mendochino Purse par, croisés par Animal Cookie. Donc, j'ai envie de don, J'ai peur que les Spider-Mite aillent dans mon, dans mes plans. Mais de toute façon, je vais faire un autre, euh, aspect, Je vais encore asperger mes plans de la solution, euh, avant de tourner sans floraison. Alright, je pense qu'on a fait le tour. Merci à tous. On va aller voir les plantes. On va aller voir les plantes. Et puis, les, les, les, on attend. On attend encore pour les autoflowers, euh, deux autoflowers Dog de Max de Québec. Est-ce que Max de Québec nous a joué un tour et puis c'était vraiment des photos périodes? On attend, on attend, euh, les semaines s'accumulent, euh, on va essayer d'être patient, donc euh, on va essayer d'être patient, euh, le temps va nous le dire. Et puis, euh, un des deux Autoflower est aussi gros qu'un de mes photos périodes. Donc, il euh, n'a pas, euh, pas été vraiment euh, encombré. En, a pas été vraiment, ça ne l'a pas dérangé que je le transplante. All right, on enchaîne. On va aller voir l'agro immédiatement. On regarder l'évolution de l'agro avec la lumière de Vipar Spectra. Le modèle XS2000, parfait pour une tente 2 pieds par 4 pieds on est dans une tente 4 par 4 un peu trop grande pour l'efficacité de la lumière en floraison on est présentement en croissance on va laisser la lumière la même lumière pour la floraison pareil euh, on en a déjà parlé dans les vidéos antérieures on est l'été j'ai pas besoin de trop de cannabis on a quatre plantes et puis ça va être parfait comme ça L'humidité, présentement, est à 63. Euh, habituellement, j'ai à peu près 75. J'ai mon extracteur d'air euh, qui part pendant une heure. Qui arrête pendant une heure. Donc, tant qu'il part... Ça fait descendre l'humidité. À 62. Des fois, ça descend même là, à 55. Je vais arrêter ça ici. Pour pas perdre de l'eau pour rien. Les spider mites il n'y en a plus. C'est fini. C'est fini. On va regarder les feuilles euh, de plus près. Il n'y en a plus, mais j'ai pas fini mon traitement. J'ai pas fini mon traitement. Euh, on en a parlé tantôt. Et puis, euh, la raison pourquoi je vais peut-être avoir des spider mites, c'est à cause de cette terre-là et ces trois plants-là qui n'ont pas été traités. Et cette terre-là a peut-être des œufs et on sait que les spider mites peuvent euh, vraiment euh, se déplacer. Donc, dû à ces trois petites plantes-là, il va falloir que je refasse un traitement pour mes spider mites. Donc, euh, on va regarder de très près les feuilles, s'ils ont été endommagées. Et puis, même si j'en trouve, là, je vous le dis, je suis vraiment, vraiment content de ce qui se passe avec euh, le traitement que j'ai utilisé, que, vous, que je vous ai montré dans la dernière vidéo. Donc, euh, là, je suis en train de chercher. Et voilà, c'est fait. Donc, ça va très bien. Ça va très bien. On a deux autoflowers euh, en avant. Euh, Avez-vous vu le sur Instagram, Mr. Canna Grow? qui fait du transplant, qui a transplanté ses autoflowers comme Winman. Donc, il, il pose la question, hein, Mr. Can grow, est-ce que ça fait une différence de transplanter des autoflowers ou ça fait des stress? En tout cas, je pense que Mr. Cannot Grow a regardé les vidéos de Winman et a transplanté ses autoflowers comme Winman. Ah, que c'est drôle. Ah, que c'est drôle. Mr. Cannot Grow transplanter, transplanté. Transplanté? Transpoté. Je me trompe tout le temps. Transplanter, c'est Autoflower. Wow! Comme Winman! Ok, euh, Fini les Autoflower. On continue. Est-ce que.. Est-ce que c'est en train de se.. Transformer en fleurs? Est-ce que ça va devenir euh, Des fleurs, ces, ces plants-là? Est-ce que c'est vraiment deux Autoflower? Euh, Max, Max de Québec, qui m'a donné ces deux plantes-là autoflower, euh, on va dire deux chem mais chem dog mais c'est un chemdog et puis l'autre, je m'en souviens jamais. Donc les deux autoflower, est-ce que c'est des, des, des, des, des plantes qui vont vraiment tourner en floraison par eux-mêmes ou c'est des photopériodes comme les deux plantes en arrière qui attendent, qui attendent que je tourne la lumière en 12-12 donc, euh, ma lumière Vipark Spectro XS2000, je l'ai mis à 100%. J'ai... Euh, J'ai pas regardé le VPD. J'ai pas regardé le VPD. Je me suis vraiment occupé de mes plantes. Dans le sens que... Très attentif pour les spider Mites. J'ai réattaché mes plantes autrement. J'ai remis d'autres attaches pour... Euh, abaisser mes plantes, et commençait pas mal à être euh, haute. déjà deux semaines déjà deux semaines qu'on n'a pas vu mes deux Vanilla Frost de Flower et mes deux Dog cadeaux de Max de Québec, donc déjà deux semaines l'humidité comme je vous dis, j'essaie de la garder le plus haut possible à 80, toujours en ayant euh, deux ventilateurs, j'ai euh, modifié l'angle de de mon ventilateur pour. Parce que mes plantes ont poussé et puis ont besoin de. Il n'y avait plus de vent, là, le ventilateur il poussait vraiment sur les contenants. Donc euh, fait des petits ajustements. Abaissez mes plants. Low stress training hein, qu'on appelle. Low stress training. La différence avec. L'eau, c'est quoi? C'est. Quand c'est pas low. C'est high stress. High stress training, c'est casser la plante quasiment. C'est vraiment plier la plante. Je suis pas capable de faire ça encore. Ça m'intéresse pas. Euh, je me débrouille comme ça. C'est assez bien comme ça. Donc, euh, vraiment content des deux ChemDog, là qui ont vraiment repris de la bête. Celui-là est vraiment de bonne humeur. Celui-là est vraiment, vraiment, vraiment de bonne humeur. Lui, écoute, est tout aussi gros presque que mes deux euh, photo-période. Photo Donc, la transplantation des Autoflowers les a vraiment pas trop traumatisés. Peut-être à part celui-ci. là. Celui -ci, là qui, a, qui est vraiment un peu plus petit, là, euh, qui est vraiment la, la moitié là, euh, des trois autres. Donc, est-ce qu'on en a des Spider-Mite? On va regarder ça de plus près. Comme je vous dis, même si mes feuilles ont des tâches, on n'en a pas de tâches, on n'en a pas de tâches. Mais si j'en ai, si on en trouve ensemble, je ne suis pas inquiet. Ce pas parce que ma solution n'a pas été efficace, euh, c'est vraiment à cause de ça ici à cause de ces trois plantes là cette terre là n'a pas été euh, a pas été aspergée là, de la solution donc il pourrait peut-être avoir des oeufs donc euh, on regarde de plus près on regarde de plus près les feuilles sont quand même très belles un petit point ici donc Non, on regarde les feuilles, on regarde les feuilles pour voir si les... Les Spider-Mites n'ont pas endommagé les feuilles. On verra pas de Spider-Mites. Les Spider-Mites sont en dessous des feuilles s'ils se cachent. Mais avant de regarder en dessous, je regarde si les feuilles ont été endommagées. Donc écoutez, je vous le dis, c'est vraiment très très très efficace la solution que je vous ai montrée. Euh, je vous le suggère là, fortement euh, à tout le monde. Les deux Vanilla Frost, hein, c'est des graines de cannabis que j'ai trouvées dans un 3.5 g de Vanilla Frost de flower, des contenants de la SQDC. Celui-ci a euh, toujours un peu plus soif. Euh, j'ai vraiment augmenté la quantité. Hein. On était rendu à 250 ml. Hein, j'ai euh, une bouteille comme ça là, de 1 litre que je divise, que je répartis un quart, un quart, un quart dans mes quatre plantes. Là, on n'est pas rendu à 250 ml, Je suis rendu à 1 litre. J'ai mis 1 litre hier. 1 litre. Je suis passé de 250 à 500, de 500 à 750. Et là, je suis rendu à 1 litre. 750 millilitres pour quatre plantes. Ben, j'ai fait une solution de 3 fois 1 litre. Donc, j'ai mis là 3 euh, litres dans ma chadière. Et puis ensuite, j'ai vraiment euh, mis le nombre de millilitres de chacun de mes nutriments dans ma chadière. Et donc, euh, 3 litres divisé en 4, ça donne 750 pour chacune des plantes. Je prenais un litre, j'en mettais trois quarts, il restait un quart. Puis à la place de mettre un quart sur une plante, je remplissais ma, ma, ma bouteille. Puis je mettais trois quarts, trois quarts, trois quarts. Et la dernière, euh, la plus petite des plantes, a pris ce qui restait. Donc euh, c'est ça. Donc euh, du Low Stress Training qui a vraiment été bénéfique. On a attaché nos plantes pour donner plus d'espace. Euh, essayez de déségaliser cette plante-là là. beaucoup trop haute, cette tige-là -là, Est-ce que qu'il est... il manque pas déjà d'eau je peux pas croire, les feuilles sont vraiment basses. non, non, il y a déjà de l'eau euh, je ne sais pas qu ce qui s'est passé il n'y a pas de contente euh, l'humidité est rendue à 55 euh, l'humidité change beaucoup là. ça passe de, de 80 à 55 euh, j'ai arrêté l'humidificateur, la porte est ouverte, donc toute l'humidité est sortie euh, dans la pièce où je suis l'humidité est à 53 présentement donc euh, toute l'humidité a sorti avant que l'humidité sorte l'humidité dans la pièce ici à l'extérieur de la tente est à 48 donc euh, toute l'humidité de la tente est sortie c'est rendu à 53 à l'extérieur donc les, les plantes ont vraiment hâte que je termine la vidéo pour que je puisse repartir l'humidificateur fermer la porte donc, euh, les Spider-Mites, euh, j'ai aussi aspergé la terre de ma solution. Euh, vraiment, vraiment aspergé en dessous des plantes. La, la vidéo que j'ai regardée pour euh, la solution pour les Spider-Mites suggérait d'asperger les plantes euh, une fois et de le refaire une semaine plus tard. J'ai aspergé trois fois en 24 heures. Pourquoi j'ai aspergé trois fois en 24 heures? Ben, la raison est simple. C'est qu'il me restait encore la solution dans mon contenant. Et puis, ce n'est pas recommandé de conserver la solution pendant quelques jours pour euh, la réutiliser plus tard. Vu qu'on fait un mélange de, de produits chimiques... Euh, il faut utiliser la solution et s'en débarrasser après. Donc moi, je ne voulais pas gaspiller ça. Après 12 heures, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Euh, oui, c'est ça. Après 12 heures, j'ai vu que mes plantes avaient très bien réagi au produit. Euh, tout avait séché, ça avait très bien, mes feuilles étaient luisantes. Elles euh, étaient, étaient, étaient clean, tout était propre, tout était. j'étais vraiment satisfait. Donc j'ai réutilisé le produit 12 heures plus tard. Et après leur avoir utilisé euh, 12 heures plus tard, j'ai fini ma bouteille 2 heures plus tard en 14 heures. En 14 heures là, j'ai aspergé trois fois. Une semaine plus tard, ça fait quand même 2 semaines qu'on s'est pas vu. Ça fait 2 semaines qu'on s'est pas vu. Une semaine plus tard, j'ai fait ma solution euh, en plus petite quantité, j'avais fait une solution pour 2 litres. J'ai refait une solution pour 1 litre. J'ai aspergé mes plantes deux fois, je crois. Euh... Ok, donc j'ai fait une solution avec 1 litre. J'ai aspergé deux fois, 7 jours plus tard. Donc, euh... j'ai fait comme j'ai appris dans la vidéo sur YouTube. Du gars qui m'a appris comment faire la solution, là, le mélange avec l'alcool, le savon naturel et le peroxyde. J'ai écouté son conseil de le faire 7 jours plus tard, une deuxième fois. On asperge bien en dessous des feuilles, par-dessus la terre, un peu. Hein, on ne veut pas que notre plante boive du peroxyde, mais on asperge un peu la terre, juste l'humidifié. Et 7 jours plus tard, il faut le refaire parce qu'il y a des œufs qui peuvent ré-éclore 7 jours plus tard. J'ai regardé une autre vidéo, ça c'est très important, écoutez, c'est très important. J'ai regardé une autre vidéo, pas un spécialiste sur les plantes, mais plus un spécialiste sur les insectes. Et ce que j'ai appris, c'est que les œufs peuvent éclore 19 jours plus tard. Donc 19 jours, c'est 3 semaines. 3 semaines, c'est 21 donc, 19 jours plus tard, il va y avoir un œuf qui est clos, qui est clair. Si on oublie d'arroser de, de, un petit coin, ben, on pourrait avoir une surprise 19 jours plus tard. Donc, euh, c'est sûr qu'il va falloir que je réasperge ces plantes-là. Et aussi, j'ai sûrement d'autres spider-mites à cause de ces trois petites plantes-là qui n'ont pas été euh, aspergées. Donc, la terre et peut-être les, les plantes ici auraient peut-être des spider-mites. Très, très, très satisfait de mes plantes. Très satisfait de la grow. Très satisfait des, du fait qu'il n'y a plus de Spider-Mite. Ou sinon, euh, vraiment peu. Euh, content là, que l'AutoFlower euh, prenne de la force. Donc, quand je laisse là-dessus. Windman, c'est la référence à ce c'est la référence pour les spider mites. Je vous le dis, c'est une très bonne solution, euh, le savon que j'ai utilisé. Et puis, allez voir ça, ceux qui n'ont pas euh, vu cette vidéo-là. Surtout si vous avez des Spider-Mites. Je n'ai pas jeté ma terre. Donc, euh, je n'ai pas jeté ma tente. Et puis, euh, je, je, je vais la réutiliser la solution. C'est sûr qu'il faut euh, vraiment faire le ménage. J'ai des chats qui vont à l'extérieur. Donc, mes chats peuvent amener les Spider-Mites de l'extérieur. Euh, le linge. Euh, les Spider-Mites peuvent aller sur votre linge. Euh, ça peut aller sur vos souliers euh, hein, si vous allez chercher un clone d'un de vos amis il pourrait avoir des spider mites sur le clone mais toutes ces choses là c'est sûr qu'il faut faire attention si vous avez des spider c'est il faut, faut prendre action faut prendre action euh, on a parlé tantôt ça pond des oeufs rapidement donc euh, ça se nourrit des plantes hein, ça suce le jus dans les feuilles donc, il y a toujours de la nourriture pour eux. Là. Tant qu'il y a des plantes, il y a de la nourriture. All right, gang! Je laisse là-dessus un pouce, un commentaire. Vibar Spectra, la XS2000. J'ai hâte aussi de transplanter mes peaux dans des 5 gallons. Euh, je suis présentement à 1 litre que je donne à chacun. J'ai aucunement idée là, comment les racines... Euh... On grossit, hein? on voit pas le, les, les racines à l'intérieur, à travers. C'est pas dans un solo cup, là. tout ça. Là, vous comprenez ce que je veux dire? Alright gang. Donc, euh, ChemDog ici. Ou peut-être c'est lui, le ChemDog. Merci à Max de Québec pour les deux. Autoflower. Et merci à la SQDC et à Flower pour les deux graines de cannabis que j'ai trouvées. Donc, ça, c'est un plan. L'autre est là. Alright, gang. Je vous adore. Ciao, ciao.